Lecture du livre de la Genèse Dieu dit à Noé et à ses fils Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous les oiseaux, les bétails, toutes les bêtes de la terre tous ceux qui sont sortis de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous aucun être des chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être des chairs. Main, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance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 au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert et dans le désert, il resta quarante jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche ». Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous méditons en ce premier dimanche de carême, le récit de la tentation de Jésus. L'apôtre Pierre nous dit dans la deuxième lecture du jour que le baptême ne purifie pas des souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Donc, en recevant le baptême, Jésus s'engage envers Dieu à lui rester fidèle jusqu'au bout. Et par son baptême, Jésus a reçu la force de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui le fortifie pour affronter le démon. Poussé par ce même Esprit Saint dans le désert, il y resta 40 jours, tenté par Satan. Si le désert est vu ici comme lieu de tentation, il ne demeure pas moins le lieu privilégié de l'expérience de la manifestation d'amour de Dieu envers les hommes au moment des épreuves, ce que symbolise la présence des anges qui servent Jésus. Les 40 jours dans le désert nous rappellent bien sûr les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert du Sinaï après la sortie d'Égypte, où il a vécu toute forme de tentation. Mais le chiffre 40 dans la Bible signifie plus précisément que toute notre vie est un combat. La vie sur terre, nous dit Job, est une vie de combat. Il est à remarquer que le désert où Jésus a connu les tentations, eh bien, le jardin d'Éden, qui était le paradis terrestre, mais devenu désert, un lieu de mort, à cause du péché. Donc, le désert, pour nous, aujourd'hui, peut être le monde tel qu'il nous est présenté, avec les bêtes sauvages qui rougissent la terre du sang des enfants de Dieu, comme celui d'Abel dans le jardin d'Éden. Comme Jésus, nous avons reçu l'Esprit-Saint par notre baptême, qui nous fortifie pour affronter le mal, quelle que soit sa nature. À la suite de Jésus, nous sommes appelés à entrer dans un combat spirituel contre les séductions du monde, c'est-à-dire les occasions de péché et toute culture de mort qui erre dans le monde. Quel est donc le sens du carême pour moi si ce n'est un temps de prière pour la conversion des cœurs, le changement des mentalités modernes et mondaines qui éloignent l'homme de sa vraie souche et transforment le monde en même temps, en un véritable désert où la vie devient de plus en plus impossible quel est donc le sens du carême pour moi, si ce n'est un temps de privation où je fais le jeûne de mes idoles pour devenir plus charitable, plus aimable, plus compatissant, plus sensible, bref, plus proche du cœur de Dieu? Quel est donc le sens du carême pour moi, si ce n'est un temps de pénitence sincère, avec la contrition du cœur et la mortification du corps et des sens pour enfin découvrir ce que le Seigneur veut qu'il soit changé en moi pour devenir une personne nouvelle, digne de participer à la joie des fêtes pascales après ce fructueux pèlerinage dans le désert on peut toujours s'abstenir de certains aliments pour mieux vivre le carême. Mais attention à ne pas s'éloigner davantage de Dieu avec des pratiques routinières qui ne touchent pas notre cœur. Ce qui peut être une sorte d'hypocrisie religieuse. Car le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, nous dit le psaume 50. Il faut mieux s'abstenir des pratiques mauvaises, des paroles blessantes, des comportements bizarres, dirait le pape François, de nos paresses spirituelles pour vivre un carême chrétien qui nous rapproche vraiment de Dieu. À chacun, je souhaite un bon carême.